bien, vous le savez depuis le début je ne vous cache rien, donc c'est pas maintenant que ça va commencer, ici pour tout vous dire, mon objectif était de vous proposer une série commentée en voix off, en démarrant sur le point d'entrée, de toute évidence, et vu ma forme du moment, il n'était pas possible de vous proposer une chose pareille, donc je vous laisse quand même jouir de ce point de départ Allez, et euh... Mais après on va tout de suite se raviser en fait et je vous propose non pas une série mais trois micro-séries avec euh, des départs euh, extrêmement faciles type américaine, petite ligne ou ce genre de choses. Et, euh, et malgré les billets en paquet, bah, je n'arrive pas à les garder, c'est une catastrophe. Donc voyons un petit peu tout cela ensemble. A tout de suite, c'est parti. Allez, billard de 2,80 cadre 42 de sens trigonométrique bonsoir à tous et vous le voyez nous partons directement pas d'embrouille avec l'américaine une américaine que je ne travaille absolument plus depuis quelques temps et euh, je vais m'y remettre un petit peu voilà vous le savez l'américaine c'est pas quelque chose qui m'emballe non plus mais bon il faut la travailler et quand même malgré tout c'est important travailler l'américaine car ça, même si vous ne travaillez pas l'américaine, ça a au moins euh, comment dire, euh, la valeur de travailler les billes de près et ça c'est pas négligeable. Donc on va s'efforcer évidemment de garder cette euh, ces billes, là vous l'avez vu j'ai fait le tour du billard et je suis allé en face pour me rendre compte de la grosseur de billes dont j'avais besoin avant de me placer en piquet euh, voilà, des enfers genoux et compagnie. Quoi. Voilà, en ce moment juste beaucoup du genou c'est incroyable en ce moment j'ai beaucoup de problèmes, je vous avoue là je fais un aparté euh, là j'ai deux j'ai commencé les compétitions, hein. j'en ai fait deux euh... et euh, j'ai fait un tournoi libre et un tournoi la... au cadre et ça s'est pas, bien... enfin, pas bien passé, c'est toujours pareil ça s'est bien passé au niveau de mes exécutions, je trouvais que c'était plutôt cohérent mais oh, sur le plan comptable ça va pas du tout pour deux raisons, la première c'est que c'est que moi en général j'essaie je, de jouer le jeu le, le, le plus possible et je n'ai aucune stratégie de défense, c'est-à-dire que je me dis pas, euh, à aucun moment je me dis tiens là si je rate le point qu'est-ce que je laisse à l'adversaire, la, ça ne m'arrive jamais, j'ai pas ce vice là, quoi. enfin je dis ce vice mais c'est une bonne chose, hein. je pense qu'il à un certain niveau de jeu, je pense que ça fait partie des armes aussi, après tout on est en compétition, on est là pour la gagne quoi, mais moi aujourd'hui c'est pas ce que je veux aujourd'hui je cherche vraiment à être dans une vraie conception, une vraie construction de jeu et donc je me tiens à ça même en compétition et c'est vrai qu'en compétition bah, je me fais tout simplement dérouiller parce que euh, parce que on me laisse souvent les billes relativement loin donc j'ai beaucoup de mal à aller les chercher et, euh, et quand j'essaie de les réunir souvent je rate le point et puis je laisse les billes à l'adversaire donc euh, derrière c'est le festival de jams même si la personne ne sait pas quoi en faire ce qui est souvent le cas dans mon, à mon niveau, euh, il a quand même le mérite de faire beaucoup plus de points que moi. Donc du coup je me retrouve... Euh, euh, en fait je fais des points uniquement quand je suis dans le tiers. Donc moi c'est des séries de 15 ou de 20 points et ensuite c'est très, très, très, très, très et très. Voilà, c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Enfin voilà, c'était la partie des compétitions, donc voilà sur le plan comptable c'est une catastrophe. Après dans le jeu je trouve que c'est plutôt cohérent ce que je fais, et euh... <rire> même si mes adversaires me le, me le soulignent à chaque fois. Ah c'est bien, hein tu, tu joues bien, hein tu, tu... <rire> tu joues dans l'esprit, euh... c'est dans le coup etc, mais au final bon bah va t'asseoir et puis, et puis euh, voilà des points bleus dans tous les sens quoi, c'est une, une catastrophe. Le problème c'est que je sais pas s'ils se foutent de ma gueule ou si vraiment ils m'encouragent. Je pense que tout ça est quand même basé beaucoup sur le mou, en tout cas en ce qui me concerne. Allez, on revient dans le jeu c'est parti. Donc vous voyez, ça déjà les embrouilles, les billes s'écartent. Il va falloir rappeler cette jeune. Ici, si je me relève un peu, un peu trop vite à mon goût. J'arrive très fort sur la rouge. C'est l'explosion des tasses. On a quand même la possibilité ici, c'est un... un coup de réglage qui se rapproche d'un point d'échelle. Euh... Mais c'est un coup de réglage. Donc le coup de réglage ici, voilà, je cherche ma trajectoire. Vous vous souvenez de la trajectoire hein, sur les points d'échelle pour, pour ramener cette jeune dans le coin où se trouve la rouge. Et puis moi je vais passer évidemment en face, voilà tranquillement. Histoire de mourir sur cette rouge et enfin réunir les billes, c'est génial. Donc ça c'est cool, ça c'est... Ça me convient très bien. Maintenant, il faut exploiter. Ici, c'est pas une position idéale, c'est pas évident. Je vais chercher à prendre beaucoup de rouge pour la sortir de ce coin. Pour pouvoir, voilà, la rappeler le coup d'après. Et là, ici, je crois, déjà, ça se gâte, il me semble, si je me souviens. Non, c'est pas ici, c'est le coup suivant, je crois. Donc ici, je vais rappeler cette rouge. Ah oui, non, ici, ici. Ouais, c'est ici. Ouais. Ouais, je, je lâche le coup. Le coup est pas bien donné, donc là catastrophe. Ici, moi, là, moi je suis pas bien là. Voilà, même si bon, là on a affaire à un 90 degrés, hein. mais bon, il est pas si évident que ça. Et puis, et puis voilà quoi. <rire> <rire> Va t'asseoir. Ça, c'est fait. Vous voyez, c'est très rapide. Hein. Ouais, je suis fébrile là, j'en perds le bleu, je suis pas bien. Allez, on bascule sur la deuxième série. On recommence. Oui, on recommence. On recommence tout. Alors deuxième série, alors là écoutez les amis, <rire> après l'américaine, donc là je me suis installé la petite ligne. Alors la petite ligne, bon voilà, déjà je fais n'importe quoi, puisque je perds la dominante des billes, incroyable. Donc ça va ça va aller très vite, hein. attention. <rire> donc ici je me positionne, puisque j'ai perdu la dominante de cette rouge, pour un rappel en deux bandes, direct, voilà pour réunir les billes et peut-être obtenir un passage ou que sais-je, ou un rappel dans le long donc là je pense que je vais chercher à traverser et à déborder l'ensemble pour euh, rappeler cette rouge faut pas trop que je la déborde ouais c'est pas mal c'est un, un chouïa trop débordé du coup je suis obligé de rappeler cette rouge en trois bandes est-ce que ça va bien se passer là je, je trouve que j'ai une bonne distance par rapport à la jaune c'est très bien j'essaie je me force en ce moment à, à, à m'écarter un petit peu plus des billes pour, pour avoir une meilleure aisance, parce que je trouve que je colle un petit peu trop souvent, là les deux dernières compétitions que j'ai pu faire, une au libre une au cadre, j'ai dû coller une bonne dizaine de fois, et c'est assez impressionnant quand même. Allez, là c'est pas mal, on a récupéré la dominante de cette rouge, c'est cool, on se retrouve encore face à ce direct pour 3 il faut l'envoyer, hein. il faut absolument que cette rouge colle à cette jeune, ou du moins qu'elle dépasse l'ensemble. Ce qui me permet d'avoir un rétro à faire le coup d'après. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Euh, J'ai un coulé à faire. Et alors, qu'est-ce qui se passe Voilà. Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs, lorsqu'on doit exécuter un coulé Astuce. Voilà. L'astuce du jour. Hein, vous la connaissez maintenant. On nettoie les billes. Nettoyage de la bille numéro 1 et de la bille numéro 2. Ça prend 10 secondes. Voilà. Hop. Un petit coup. Clac-clac sur la 1. Sur la 2. Ça, c'est fait. Et là, on peut, avec sérénité, se placer et exécuter notre coulée. Coulée que nous avons évidemment travaillée. Là, le but ici est de ne pas se masquer le coup d'après. Opération réussie, magnifique. Alors là, je pense que j'ai fait une erreur et j'aurais dû, dû, à mon avis, réunir les billes sur la jaune avec un petit piqué dans la finesse. Et en fait, j'ai fait ça parce que je pensais que j'allais obtenir un bon placement sur la rouge pour le rappeler en direct pour deux. Chose que je recherche d'ailleurs encore avec ce petit point malicieux qui me permet maintenant de rappeler cette rouge même si je suis pas très bien placé, voilà, c'est un coup qui est délicat euh, malgré tout, enfin il n'est pas si difficile à exécuter pour faire le point mais il est difficile à exécuter pour réunir les billes, hein, clairement, mais c'est pas grave vous voyez, ici on a la possibilité de rappeler cette rouge, bon biais bonne distance sur la jaune, c'était ce que je souhaitais, Maintenant. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette rouge Voilà, la, la rouge vient tout cabosser, mais c'est pas grave, on a malgré tout les billes devant nous, on est dentière, on va vers le coin. C'est plutôt pas mal. Donc là on est serein, on est bien. Bon, ça devrait pas poser de problème. Oh là là là là là là là, là, là, là. Ça, Alors ça, ça, c'est incroyable. Ouais, les doubles contre, je les déteste. Mais bon, c'est pas une raison, quoi. C'est pas une raison pour les rater en permanence. Oh Notez ce que je laisse quand même pour l'adversaire. Ah, ça, c'est l'histoire de ma vie en compétition. Allez, dernière série. Alors, dernière série. Alors là, petit plaisir, une petite douceur. On part sur la ligne du 42. Ça, c'est une position que j'affectionne tout particulièrement pour deux raisons. La première, c'est que c'est celle que je travaille le plus. Et la deuxième, c'est celle que je préfère en fait vraiment je surkiffe euh, les animations de billes, tout quoi j'adore ça et euh, même si là je m'y prends très très mal hein. ça se passe pas bien mais dans quelques coups euh, tout va tout va partir parce que voilà ouais, je perds la dominante de la rouge en fait dans, dans peu de temps mais, mais j'adore ça vraiment c'est c'est le surkiff absolu et c'est d'ailleurs pour cette raison que que je veux faire du cadre et je vous avoue que même en à la libre euh, je recherche plus cette position que euh, la prise d'américaine le, le coin etc. Quoi. Même si je sais que ça m'est reproché euh, j'avoue que moi cette position là je me sens vraiment à l'aise parce que je suis pas euh, comment dire je sais pas j'ai les billes de près mais il peut rien j'ai l'impression qu'il peut rien m'arriver quand je suis euh, quand je suis bon, ici ça se passe mal mais c'est juste une impression hein. <rire> bon là j'ai envo pas envoyé le bon coup de queue donc du coup euh, la, la bille rouge euh, a comment dire un petit peu godillé, du coup j'ai perdu ça j'ai perdu sa dominante. Donc là il va falloir commencer à rentrer dans des artifices pour essayer de récupérer les billes, ou du moins de récupérer le tiers. Là je me suis positionné sur la jeune qui est pas trop mal hein, pour rappeler la bille euh, la jeune, mais j'aurais pu aussi très bien rappeler cette rouge, et j'aurais dû d'ailleurs le faire, je pense. Mais le problème c'est que quand j'ai le choix entre jouer dans le tiers ou jouer dans le long, je choisis toujours le tiers. Et au final, on se rend compte ici bah, que j'ai malgré tout de la chance d'avoir un bon biais sur la rouge pour rappeler euh, cette rouge en angle fermé, en rétro, euh, euh, le coup d'après. Donc là, on aura de, de toute évidence, on va obtenir les billes le coup d'après. Mais quand même, je pense que j'aurais dû rappeler cette rouge le coup d'avant, à mon avis. Ici ça se passe pas très bien, j'aurais préféré que cette rouge se dirige plus vers le coin, mais écoutez on va pas se plaindre quoi, ici placement sur la rouge en une bande, la seule difficulté là c'est que je, vais, je cherche en fait à prendre beaucoup de jaune pour la sortir de là quoi, je veux pas qu'elle soit collée à la petite bande pour la grossir, du coup je mets de l'effet contraire voilà du coup ça me permet de sortir cette jeune et là enfin on peut respirer et de toute façon j'ai un rappel de long à faire le coup d'après donc autant se faciliter l'arrivée et l'arrivée là est beaucoup plus grosse aussi bien pour le point que pour la rentrée de cette 2 donc la 2 il faut qu'elle aille chercher la grande bande Voilà. et euh, voilà tranquillement il y a un risque de masque évidemment mais voilà on évite le masque ça c'est cool ici c'est franchement pas trop mal j'hésite hein, évidemment à rappeler directement cette jeune et me placer euh, bon biais bonne distance sur la rouge ou carrément de traverser étant gaucher moi ça m'intéresse de traverser ici tout de suite puisque je sais que le coup d'après euh, je peux éventuellement euh, faire un petit rétro et, et peut-être obtenir l'américaine donc dans trois coups là potentiellement j'avais l'américaine sauf que voilà le biais est très compliqué à obtenir si on joue pas assez fort on n'a pas le bon biais mais si on joue trop fort euh, on n'a pas le bon biais non plus. Donc euh, c'était peut-être un coup un peu trop difficile. Du coup piquer à rentrer. Voilà. Oui. C'est miraculeux ce qui s'est passé. <rire> Doublement miraculeux puisque en plus de faire le point, j'arrive à obtenir un bon biais sur cette rouge incroyable. Comme quoi euh, de prendre des risques, ça force un petit peu la chance à être de notre côté, mais pas souvent. Et donc ça nous permet même si c'est mal exécuté ici, <rire> de réunir les billes dans le coin. Allez, je vous laisse sur ce dernier point. Apprécié. Interdit, ça Oh là là, mmh, qu'est-ce que je laisse à mon adversaire Qu'est-ce que je laisse à mon adversaire il y a très peu de gens qui le jouent comme ça. Mmh. <rire> Allez, va ah, vraiment une catastrophe. Hein. Donc euh, écoutez, vous voyez qu'en ce moment je suis un petit peu dans l'ornière et euh, voilà pour clôturer donc comme promis je oui. vous laisse donc sur ce dernier point avec une spéciale dédicace pour moi-même. Euh, je vous fais le béco et à très bientôt